On est parti pour 5 tendances mode en Corée du Sud pour cet été. Je suis en retard, mais de toute façon, il fait dégueu. Je vais d'ailleurs aussi préparer une vidéo sur comment je cherche les tendances coréennes. Il y a très très peu d'infos, je suis pas en Corée hein. Je voilà. On me demande souvent comment je trouve ces tendances. J'en ferai une vidéo c'est promis. Pour ces 5 tendances coréennes de cet été, j'ai voulu me détacher un peu des tendances qu'on voit et qu'on revoit à chaque fois, typiquement les crop tops, les couleurs, les coupes baggy etc. J'ai voulu trouver des choses qui étaient un poil plus originales mais qu'on commençait à voir un peu arriver en Corée. Oui, et mon haut c'est bien le même haut que Lisa porte, euh, je sais plus dans quel comeback, Voilà, je l'ai pris sur YesStyle. je vais en faire une vidéo sur les habits que Blackpink porte que j'ai pu trouver, donc si ça t'intéresse, et que tu n'as pas envie de rater ça, je te propose de t'abonner. Ah, fallait que je place le petit moment pub. Hein. La première tendance que je remarque de plus en plus chez les influenceuses coréennes sur Instagram, c'est le nail art ultra créatif. C'est vraiment à, à chaque ongle tu vas faire un design différent, voire même complètement différent, limite un, un univers différent à chaque ongle. Alors c'est hyper sophistiqué, c'est hyper beau, c'est tout aussi compliqué à faire, hein. je, je m'imagine même pas faire ça. Je vais te mettre une série de photos parce que c'est vraiment pire beau. Après c'est clair que pour faire pareil, c'est compliqué. Enfin ça prend énormément de temps, c'est même des fois pour chaque ongle c'est une technique différente qui est utilisée. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver une solution pour les personnes qui sont nulles et qui ont pas de temps. Pour ça. Voilà, j'ai peut-être une idée, je, faut que j'investigue. Il y a une nail artiste coréenne qui s'appelle Unistella. Je peux regarder son compte Instagram, il y a pas mal de trucs pire beau, pire original, et c'est notamment elle qui fait les ongles des Blackpink pour leur clips ou alors pour plein d'autres idoles, et je trouve ça sublime. Une deuxième tendance pour cet été, c'est le sportswear en set. alors ça je te jure je l'ai vu partout, genre que ce soit les influenceuses coréennes, les idol K-pop et tout, en fait c'est en set, donc tu as euh, le, le sweat à capuche et le bas jogging ou alors le bas en short en matière jogging qui est un set, souvent c'est coloré mais c'est vraiment as le haut et le bas, je sais pas si c'est un effet secondaire de la quarantaine, genre les gens se sont dit bon bah les sportwear c'est bon, let's go, je sais pas, en tout cas moi je trouve ça pire cool, hein, j'aime beaucoup mais en fait même les personnes qui n'avaient pas un style sportwear à la base, vraiment j'ai l'impression il y a tout le monde qui s'y met. vraiment tout le monde. Petit retour de quelques années dans le passé avec le comeback du tie-dye. Effectivement oui, alors surtout les t-shirts, j'ai l'impression et j'en avais jamais été très fan jusqu'à ce que j'en achète un. C'est un t-shirt violet tie-dye qui finalement j'aurais dû prendre en XL pour que ça me fasse une robe t-shirt. Ça aurait donné. Pire, Bien, et effectivement, quand je pense à ce t-shirt là, très clairement, ça me fait penser à la mode coréenne en fait. Bref, je sais pas, et oui, en fait, il vient de la collection Daisy de Chine. J'en ai fait une vidéo. Toute cette collection, elle c'est mode coréenne, enfin, elle est vraiment incroyable. Cette collection, moi qui voulais, genre, je me disais, je vais essayer de consommer tout euh, plus responsable, mais en fait, c'est impossible de trouver des vêtements qui font inspiration coréenne qui sont responsables. for enfin, c'est quand même hyper chaud et je verrai si je recommande ou pas, mais à chaque fois, genre, cette collection je sais pas, elle est... par rapport au reste qu'il y sur chine c'est incroyable, enfin, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo mais il y a plein d'autres vêtements tie-dye aussi sur euh, Chine sur la collection Daisy et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qui revient de plus en plus et donc c'est vraiment un peu le, le retour du tie-dye cet été. Avant de passer aux prochaines tendances, si t'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner, sinon entre toi et moi ça sera la guerre. Oui, la guerre. Ce n'est pas vrai, bisous sur tes fesses. On continue avec une tendance qui je pense de faire plaisir à plein de monde, c'est la simplicité. Laisse-moi m'expliquer. J'ai, C'est plutôt une impression que j'ai que les tenues cet été deviennent simple alors tu me diras ah, tout le monde est en train de crever de chaud donc forcément c'est simple mais bon, alors les looks sophistiqués et cool ils ont pas disparu hein. mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plutôt genre bah voilà on met juste un, un petit crop top noir sans forcément de design ou de dessin, un short noir et puis voilà on met un petit collier délicat et voilà enfin ouais c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé c'est que c'est vraiment simple alors c'est cool parce que sans aucun effort t'es stylé, tu te concentres plus sur la qualité du vêtement et du coup tu restes quelque chose de simple, tu vois d'habitude il y a toujours une, une pièce sophistiquée qui est hyper intéressante qui attire l'œil, ou alors il y a du layering donc plusieurs couches ou comme ça, Et en fait là non c'est vraiment comme je l'ai dit je pense cinq fois déjà, c'est simple. Une tendance spéciale accessoire c'est le collier de chaîne, un collier à ras de cou ou c'est une chaîne, mais c'est pas une petite chaîne délicate, c'est vraiment la grosse chaîne j'avais vu une marque qui avait un collier en chaîne et aussi une fois que tu utilises le flash ou de la lumière, ça reflète et ça donnait hyper bien. Je le voulais vraiment jusqu'à ce que je vois le prier que je me dis, c'est pas grave, parce que j'étais psychologiquement pas prête à payer 220$, du coup je me suis dit tant pis. Alors il faut pas que j'écorche son prénom, Yugum, Yugum, Yugum de God 7 je pense que j'aurais dû dire de un membre de God 7 et vous auriez tous compris plus vite, mais bref, c'est pas grave, qui porte justement un des colliers de cette marque-là. J'ai regardé vite fait si j'en trouvais sur YesStyle, alors forcément je j'ai pas trouvé quelque chose de similaire, et j'ai regardé dans ma marque préférée qui est AROC, qui est dispo sur YesStyle, qui est d'une qualité incroyable, pas trop chère et une qualité de fou, il n'y avait pas quelque chose comme ça, donc, donc actuellement je suis un triste, alors il y en a d'autres qui sont dispo sur d'autres marques mais je sais pas, pas si j'ai envie de tenter parce qu'il y a un truc que je déteste par-dessus tout avec les bijoux, c'est si son nez qui commence à s'oxyder et que ça fait cette odeur de métal, genre je, je peux pas cette odeur, genre je peux pas, donc je préfère même pas tenter tu vois, mais après si ça te gêne pas vas-y fais-toi plaisir, ça se trouve ils s'oxyderont pas mais j'ai juste pas testé. Et pour continuer sur les tendances fashion de cet été, j'ai une vidéo sur des tenues estivales inspirées par des clips de K-pop. donc je te la mets ici dans cette playlist avec d'autres contenus mode ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos, allez salut